doit faire un coach, un entrepreneur, un consultant, un formateur Que doit-il faire le premier de chaque mois C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis Izika Tala, Je suis consultante en personal branding et en inboard marketing. Vous allez vous dire... Ben, Comment ça se fait qu'aujourd'hui, Easy va nous parler de ça Eh bien, vous allez tout simplement voir que dans les tâches à faire, il y a une grande partie de ces tâches qui correspondent à justement l'automatisation de votre entreprise et donc à mon domaine d'activité, à savoir vivre de son activité grâce à Internet. La première chose que vous devez faire. Donc, au début du mois, et ça je pense que je ne vais pas être la première à vous dire, le premier du mois, en fait, juste pour vous résumer un petit peu, moi, je bloque une journée. Même si c'est le week-end, le premier du mois, je prévois ça à faire. C'est une petite habitude. Et j'ai même dans mon téléphone une alerte euh, qui me dit « Hey, on est le premier du mois !» au cas où j'oublie, parce que des fois, vous savez, dans son quotidien, on est un petit peu perdu. Donc, la première chose que vous devez faire, le premier du mois et moi je le fais directement dès que je suis prête parce que c'est vraiment la chose que je déteste le plus. Et si vous me connaissez, vous bah, vous savez déjà ce que c'est, et bien c'est la comptabilité. Le premier jour de chaque mois, je vais d'abord vous inviter à lister dans un tableau Excel le nombre des entrées. Toutes les entrées que vous avez eu d'argent euh, et ensuite de faire les factures qui vont avec. Alors, moi j'ai la chance d'avoir un comptable qui a un logiciel euh, que tout est automatisé, c'est-à-dire que j'ai juste à scanner avec mon téléphone les logiciels, euh, les factures, etc. et tout est automatiquement enregistré, mais ce n'est pas forcément le cas de tous les cabinets comptables. Donc, la première chose à faire, c'est vous allez prendre euh, vos comptes PayPal, Stripe, euh, votre, votre relevé bancaire et noter toutes les entrées, d'accord, sur votre document Excel. Ensuite, à côté, mettez une petite croix si justement vous avez cette facture. Si vous n'avez pas cette facture, justement la facture de, de paiement, et hein, eh bien dans ce cas-là, je vous invite à euh, la faire afin qu'elle soit à jour et de ne pas retarder ça. La deuxième chose que vous allez faire, c'est exactement la même chose mais à l'inverse, c'est-à-dire la liste des débits. Pareil, vous prenez une nouvelle page de votre tableau Excel et vous allez noter la liste de tous vos débits et bien vérifier que vous avez toutes les factures. S'il vous manque des factures, eh bien c'est le moment d'envoyer un mail à la personne qui ne vous a pas envoyé cette facture ou que vous ne retrouvez plus, afin que vous soyez le plus à jour possible. Ensuite, par rapport à ces entrées et ces sorties, vérifiez bien que vous êtes dans vos chiffres et si ce n'est pas le cas, eh bien commencez à réfléchir à une stratégie que vous pourriez mettre en place pour atteindre vos chiffres. C'est justement ce qu'on va voir tout à la fin. La deuxième chose à faire, c'est tout simplement de suivre vos réseaux. Pareil, je vous conseille d'avoir un document Excel sur lequel vous allez marquer le premier de chaque mois. Vous allez mettre euh, donc, la date hein, sur le côté, moi c'est ce que je fais. Et en haut, vous mettez le, euh, le réseau social et vous marquez le nombre d'interactions, le nombre de j'aime que vous avez, le nombre d'abonnés plus exactement. Interactions et nombre d'abonnés. C'est extrêmement important. Donc si c'est pour YouTube, marquez le nombre de vues. Vous avez un petit logiciel qui vous permet de le faire. En tout cas, c'est marqué directement sur, euh, sur YouTube. Et ensuite, mettez au bout... Un petit, calculat un petit système pour voir si vous êtes en augmentation ou en baisse. Et ça va vous permettre justement de peaufiner justement si vous êtes en baisse. Le suivi de vos chiffres est quelque chose qui est extrêmement important. C'est vraiment la grosse différence qu'il y a entre, euh, entre l'entrepreneur ou l'auto-entrepreneur, la personne qui débute et qui ne sait pas trop si elle va réussir, hein, et la personne qui vraiment va décider qu'aujourd'hui elle va réussir. Donc la deuxième chose, c'est suivre vos réseaux, interactions et nombre d'abonnés. La troisième chose que je vais euh, vous inviter à faire, et ça j'espère que vous l'avez, c'est d'aller regarder le nombre de mails que vous avez acquis euh, au cours de ce mois-ci, au cours du mois dernier. Je vous le dis tout le temps, l'argent est dans la liste, la liste de mails. Vous devez avoir une liste de mails afin d'être capable de recontacter euh, vos abonnés lorsque vous avez une nouvelle vidéo, un nouveau produit ou tout simplement un déplacement pour les informer et les faire entrer un petit peu dans votre vie ça c'est aussi aussi très très important euh, donc marquez le nombre de mails et également si vous avez un peu de temps si vous êtes bien si vous n'êtes pas bien déjà si les chiffres d'avant ne vous ont pas plu ne le faites pas mais euh, là si vous êtes bien je vous invite à aller regarder les mails qui ont le mieux marché ceux où vous avez le plus de clics normalement la plupart des logiciels le font en tout cas moi ceux que je connais le font euh, Allez vérifier justement que les chiffres sont bons que vous avez euh, que les mails qui ont le plus interagi, peut-être que ce sont des mails de contenu, peut-être que ce sont des mails de vous les informez d'un déplacement, etc. Ou les mails d'une vidéo s'il si y a le plus de clics. Voilà. Regardez vraiment en disant, ouais. tiens, ce mail a un peu plus fonctionné, peut-être que je pourrais en faire un à peu près pour bah, le mois qui arrive. Quatrième chose à faire, c'est préparer vos visuels. C'est-à-dire aller chercher... Euh mais préparer tous les visuels que vous allez avoir sur votre site internet. Si vous ne savez pas comment faire, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube qui fonctionne très bien. Je vous la mets juste ici. Euh, C'est une vidéo dans laquelle j'explique justement quel type de contenu mettre en place. C'est une vidéo qui a quelques mois, donc aujourd'hui je suis encore plus de choses. Mais euh, voilà, vérifiez comment, euh, allez voir quel contenu vous allez faire et préparez vos contenus le premier du mois. Préparez les 30 contenus du mois, les 25 si vous n'ouvrez pas les, les week-ends. Euh, vraiment préparez les et ensuite programmez les pareil pour ça j'ai une vidéo que je vous mets ici pour justement automatiser l'envoi de vos visuels sur tous vos réseaux sociaux en même temps que vous n'allez pas d'abord poster sur LinkedIn, puis ensuite sur instagram puis ensuite sur facebook voilà vous postez sur tous les réseaux en allant juste sur ce, ce logiciel qui est 100% gratuit je vous en parle dans justement la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure donc ça c'est vraiment euh, la quatrième chose à faire lorsque vous avez préparé votre contenu euh, je vais vous inviter donc pour la cinquième étape à réfléchir à l'offre. Que vous allez faire ce mois ci quel est le focus que vous allez avoir sur cette offre euh, si c'est une offre d'accompagnement si c'est une offre de prestation en ligne vraiment mettez le focus sur cette offre et justement quand vous avez cette offre peut-être euh, adaptez le contenu que vous allez créer tous les visuels que vous allez créer euh, les vidéos que vous allez créer adaptez les par rapport à ce produit que vous allez vouloir mettre en vente parce que ça permet justement d'avoir une cohérence dans ce que vous allez faire la dernière chose que je vais euh, vous conseiller, c'est tout simplement de préparer quatre mails, quatre newsletters que vous allez envoyer au moins une fois par semaine à votre liste en les informant soit de la sortie d'une un, vidéo, soit de la sortie d'un podcast, soit d'un événement auquel vous allez participer, soit votre retour sur des sensations, soit sur ce que vous vivez en ce moment. Bref, ça va vous permettre de garder le lien avec votre audience et c'est vraiment là qu'est la clé. Je vous parle, je vous prône le personal branding. Le personal branding, c'est effectivement parler de son client et parler de son produit, mais c'est aussi parler de soi. Vous savez, je vous le dis tout le temps, le personal branding, c'est quand on parle de soi en cohérence avec son produit et qu'on fait on interpelle son client. Voilà, quand vous êtes vraiment unis dans cette communication, c'est vraiment, vraiment votre personal branding. Donc euh, prenez le temps justement de continuer à garder ce contact avec votre audience, continuez à leur expliquer justement des choses que vous vivez, des sensations que vous vivez, c'est vraiment euh, comme ça qu'on entre en connexion dernièrement j'ai vu une vidéo de Laurette Laurette c'est une youtubeuse que j'adore, qui est pas très très de chez moi, que je ne connais pas, hein, je la suis juste sur internet, et dernièrement justement elle s'est ouverte, elle a euh, parlé de, de ses amitiés et euh, j'ai ressenti énormément de cohérence et, euh, par rapport à mon parcours, euh, et c'est tellement fort que j'en avais les larmes aux yeux c'est pas pour rigoler je vous assure et de savoir que ben voilà j'avais pas été la seule à vivre ce type d'aventure ce type de déception même si je sais que c'est pas le cas euh, voilà, essayez de, de faire entrer les personnes en cohérence avec vous pour qu'ils comprennent en fait votre mission et euh, qu'ils restent en voilà, cohérence, je pense qu'il n'y a pas d'autres mots, <rire> donc préparez justement ces quatre mails, donc je vous résume, 1 votre contact. Euh, vérifiez, faites la liste de toutes les factures et que vous ayez toutes les rentrées et toutes les sorties Vérifiez que vous avez toutes les factures avec Numéro 2, vérifiez, suivez les chiffres de vos réseaux sociaux Numéro 3, euh, vérifiez le, le nombre de mails que vous avez rentrés Numéro 4, préparez ce que vous allez vendre Numéro 5, préparez vos réseaux sociaux, euh, les visuels de vos réseaux sociaux Vous pouvez inverser euh, Et ensuite, numéro 6, euh, le dernier, c'est tout simplement préparer les mails que vous avez envoyés Ce que je vous invite vraiment à faire, c'est au cours de cette première journée, alors la première fois que vous allez faire ça va être un peu long surtout si vous n'avez pas encore le tableau euh, lorsque vous allez avoir le tableau vous allez voir que ça va se faire très très rapidement euh, donc prévoyez vraiment à la fin de cette journée d'avoir tout programmé, d'avoir tous vos visuels qui soient programmés d'avoir tous vos mails qui soient programmés, comme ça ensuite vous n'avez plus qu'à vous consacrer vraiment sur vos clients par rapport à ce que je viens de dire là, euh, il y a une formation que j'ai qui justement vous explique comment créer tout ça comment mettre en place tout ce suivi que vous devez faire le premier du mois euh, je vous aide à mettre en place un, justement ce fameux tableau je vous explique comment créer donc ce fameux tableau euh, comment suivre chacun de vos réseaux sociaux je vous explique aussi comment programmer les mails quel type de mail vous devez faire comment créer certains visuels comment suivre euh, justement tous les visuels qui vont être programmés avec nombre de jeunes etc ce que vous devez booster au niveau de, des visuels donc si vous êtes intéressé par ces cette formation, vous avez un lien qui est dessous. Euh, pour la petite anecdote, ça s'est fait à l'inverse, c'est-à-dire que j'avais prévu de faire cette vidéo. Et euh, dans mon groupe Divine Ambitieuse, on m'a dit « Ah, mais c'est super euh, que tu fasses ce type de, de vidéo. Euh, Est-ce que tu vas me montrer ça, ça, ça ben, ?» je fais Non, c'est une vidéo euh, YouTube. » Donc c'est juste de la théorie euh, Moi je ne suis pas justement spécifique là-dessus Et donc elles m'ont dit Non mais nous on voudrait que tu me fasses une formation Dans Divine Ambitieux je fais une formation par mois sur un contenu euh, Sur un contenu donc sur, Pas sur un contenu on va dire sur euh, Hop j'ai mon, <rire> mon ordinateur qui s'est mis en veille Donc ma petite lumière aussi mais ça va se remettre euh, Hop on va faire comme ça Parfait il faut qu'il me reconnaisse Voilà ça devrait se réallumer euh, Donc je vous disais les petites joies de la. De, voilà, c'est mieux. Hein <rire> donc, euh, donc, dans Divine Ambitieuse, on va avoir cette, ce tuto qui est absolument complet où je vais accompagner justement euh, les membres de Divine Ambitieuse à, euh, à ça. Et dans Divine Ambitieuse, on a donc une formation par mois sur un sujet qui peut être création de site internet, Facebook, réseaux sociaux, bref, tout ce que les personnes ont besoin et tout ce que je connais comme domaine. Euh, et également, on a un intervenant par mois qui vient. Elle de nous parler de, de ce qu'elle fait Et ensuite on a une experte en vente Qui vient une fois par mois aussi Pour être avec vous, vous donner des conseils euh, Justement pour finaliser lors des rendez-vous découvertes Pour justement vendre et, euh, et ensuite vous avez un coaching de groupe avec moi Où vous m'expliquez vos problématiques ou vous bloquez en tout cas au niveau de la technique Et là je suis là Donc bref, dans Divine Ambitieuse Elles m'ont demandé de faire cet atelier Donc je vais faire cet atelier Et il sera ensuite euh, disponible pour vous Donc si vous êtes intéressé pour justement avoir toutes les étapes à suivre de ce que vous devez faire le premier de chaque mois et eh bien vous avez un lien dessous si vous avez aimé cette vidéo je vais vous inviter à faire un pouce dessous si vous avez des choses que j'ai oubliées, alors ça ce serait bien si vous pensez à des choses que je n'ai pas dit dans les tâches à faire une fois par mois je vous invite à me les mettre dessous c'est toujours intéressant de pouvoir avoir des compléments et moi ça me permettra de compléter justement cette formation je vais vous souhaiter une excellente fin de journée et surtout, n'oubliez pas, votre marque, c'est vous